Euh... C'est le tournage de l'Apocalypse, pour ouais, voilà <rire> Ça va tellement rester sur la vidéo ça Un petit les gens, c'est les, les, qui... voilà, <rire> cool. les gens la caméra C'est gentil T'y les gens, aujourd'hui je suis avec Alistair Bonjour De H-paradoxal, est-ce que tu dis juste, juste H-paradoxal et toi en vrai En fait, alors c'est compliqué ça dépend, ça dépend <rire> En des fait des... je dis c'est H-paradoxal mais j'aime pas quand les gens ils m'appellent comme ça mais c'est juste maintenant que c'est ma catchphrase, je trouve c'est bizarre de la changer. Ah. Donc genre je le dis quand même et après je dis je m'appelle Alice. <rire> c'est complètement con. Reprenons. Pourquoi m'as-tu invité chez moi <rire> C'est plus pourquoi je me suis invité. Mais pourquoi chez... tu invité <rire> chez moi parce que je me disais qu'on pourrait parler de, un peu, de cis-passing, de privilèges, de tout ce qu'accompagne tout ça. Euh, voilà, juste lancer le truc voir où ça nous amène. Moi j'ai l'impression que genre, sur les discussions sur le passing, il y a un truc hyper binarisant. Ouais. Mais pas juste au mode binarisant genre homme-femme, tu vois. Bon, même déjà, il y a ça. <rire> mais aussi, euh, bah déjà, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui utilisent passing et cis-passing genre indifféremment, tu vois. Ouais. Alors que tu peux passer, mais pas passer pour cis. Oui. Enfin, genre, il y a d'autres choix que passer pour meuf cis ou passer pour mec cis. Il y a oui, des gens qui passent pour genre chelou, <rire> genre meuf trans, pour mec trans, pour enfin, tu vois, genre, voilà. euh, c'est binarisant ça. Je trouve que c'est aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire Le passing non binaire dans la commu Ouais, même en dehors de la commu en vrai. Enfin, genre, il y a plein de gens qui pensent que. Euh... En fait, il y a un truc où quand on parle de passing, plein de gens présupposent que, genre, socialement, il n'existe que genre le féminin et le masculin et point, ouais. tu vois. Alors qu'en vrai, non. En plus, il y a plusieurs manières de passer comme femme ou comme homme, et genre, passer pour euh, genre euh, un mec blanc riche, euh, passer pour euh, un mec noir, passer pour un gamin de 12 ans, passer pour un mec handicapé, c'est tout le temps passer pour un mec, et c'est pas la même chose, tu vois Ouais. <rire> et pareil pour les meufs, Enfin, genre du coup euh, j'ai moins de tu vois, compétences, mais genre, passer pour une meuf jeune, passer pour une daronne, passer pour euh, genre... Euh, une meuf, euh, genre une fille facile, enfin, genre il y a plein de clichés de ce que ça peut être une meuf, tu vois, qui sont différents, qui peuvent pas dire la chose, et on n'est pas genre juste un truc, mm. on va être perçu par l'un pour l'un, pour l'autre, genre suivant les contextes et tout, mais j'ai l'impression qu'on fait comme s'il y avait genre les femmes et les hommes, ouais. socialement, et même socialement, c'est pas vrai en fait, il y a plein genre, de manières d'être perçu comme des hommes ou pas, comme des femmes ou pas. Bah, déjà, Et en plus, ça dépend des moments. le enfin, monde a pas un passing dans l'absolu. Enfin, Et en plus, le passing n'est pas une valeur intrinsèque. Le passing, il, est, il est dans le regard des gens qui sont autour en fonction de l'endroit où c'est. Et euh, c'est vrai que, par exemple, moi, il y a, y a un truc qui me fait Il y a un truc où, où je sens que mon six passing est menacé. Systématiquement. Du coup, c'est les endroits que j'habite. C'est tout ce qui est drag. Dès qu'il y a du drag autour, genre... Mon de radar, ça de fleuve. la drague. Non, non, du drague. Et <rire> quand tu vas <tu rire> comprendre de quoi on parle. tout ça, tout. <rire> <Enfin>, pas de <rire> drague. <rire> euh, mais ouais, et là, je sais que c'est un endroit où l'interrogation du genre va être un réflexe chez les personnes qui Ils voient vont. des gens. Et par conséquent, je me sens particulièrement menacé parce que ouais. je sais que je suis détectable. Tu veux dire, j'ai une pomme d'adam, déjà. Voilà. Je sais que je suis détectable. Euh... C'est-à-dire que si on y fait attention, et voilà. donc dans les milieux où les gens ils font attention, tu, tu te sens potentiellement. T as moyen d'avoir de des infos en mode ok, alors la meuf a une voix grave et une pomme d'adam, le pourcentage de chance qu'elle soit 6 est quand même plutôt faible. Ouais. Bon. Et il y a, y a une double peine. Déjà, il y a le fait de pouvoir être. Euh... Si tu veux, moi je suis out dans énormément de milieux. Mais c'est dans des circonstances où je maîtrise la C'est-à-dire que oui. ça vient de moi, et c'est... même si les personnes ont fait Ah, tiens, c'est Yuffie, Yuffie, elle est trans, je, je m'en fous, j'arrive, boum, tiens, je suis Yuffie, je suis une C'est ben, euh, pas pareil de, que quelqu'un le sache parce qu'on lui a dit, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, que ça. Genre, ça se voit. <rire> ça. Enfin, tu vois, genre, émotionnellement. Bah, déjà, il y a le fait chose. que tu t'es déstabilisé par rapport à ton passing et par rapport à ce que tu renvoies, mais en plus, t'as effectivement le fait que bah, dans un cas, c'est toi qui contrôle la narration, et dans l'autre cas. Euh, du tout, un truc aussi que je vois souvent, c'est les gens qui pensent que, genre, passer et être perçu et traité comme, c'est la même chose, alors, alors que, que genre, tout. si tu t'outes mm. et que les gens l'acceptent, même si tu passes pas, bah tu peux quand même être traité comme une femme ou comme un homme. Mm. Enfin, genre, moi je me souviens quand j'étais en école de théâtre, j'ai fait mon coming out au, au début, enfin euh, c'était pendant ma transition, et j'ai fait mon coming out au début de l'année, et bon au début genre ça a pris du temps pour que ça s'installe et que, et que tout le monde genre l'accepte et tout et aussi parce qu'au début j'avais pas changé de prénom donc les gens étaient très confus... C'est la cis confusion... Et au moment où j'ai changé de prénom tout le monde s'est mis en mode bon bah c'est un mec voilà il a changé de prénom, bah, c'est bon c'est il et tout. Et des fois il y avait genre des nouveaux profs qui venaient et du coup ils me juraient au féminin parce que, genre, ils me connaissaient pas et tout le monde était genre, ah oui c'est vrai qu'il est trans genre on avait oublié ok, tu vois. <rire> Et c'est pas parce que je passais, c'est juste que tout le monde était au courant et que, genre, ça avait été intégré comme Alistair est un mec. Ouais. Et c'est pas vraiment la même chose que, genre, passer, tu vois, pour moi. Mmh. Enfin, c'est pas, genre, la manière dont j'étais qui faisait que... Euh... Oui, oui, oui, Genre, j'étais perçue comme telle, c'était juste que les gens avaient, genre, Bah étaient pas transphobes, en fait. C'est <rire> pas un ensemble de codes liés à l'expression de genre qui déclenchait euh, une lecture spécifique Après sur genre c'était des... juste enfin... le... C'était lié aussi parce que, bah, typiquement, c'est au moment où j'ai changé de prénom que, genre, ça a marché, donc c'est quand même lié à ce que moi je faisais, à ce que j'en voyais, mais il y avait quand même une part de volonté et de la part des gens en face et c'était pas que je passe. Ouais. Et du coup, ouais, il y a un espace de mélange où, où, bah, notamment quand on a des discussions sur, genre, le privilège masculin des mecs trans, tu vas entendre des gens dire des trucs comme Ah oui, mais si on passe pas, on n'a pas de privilège masculin. Et, genre, dans certains contextes, tu penses que c'est vrai, mais typiquement, bah, quand j'étais à l'école, j'avais du privilège masculin alors que je passais pas. Genre je me souviens qu'on était dans une pièce, on jouait une pièce, pas une pièce, genre on jouait une pièce de Et, euh, et c'était des pièces antiques et tout, et du coup il y avait des trucs genre grave misogynes et surtout il y avait genre que les personnages masculins qui avaient des prénoms, tu vois Et genre les meufs c'était genre messager bis, c'était genre un messager, euh, euh, genre des enfin genre mais c'était pas des pers... Fin, genre elles n'avaient ouais. pas de nom, tu vois, c'était que des... des, des des porte-parole de groupes de femmes en plus à chaque fois et tout. Et bah moi j'étais castée, bon alors mon personnage j'avais pas de prénom faut pas abuser non plus mais <rire> il y en a beaucoup qui avaient pas de prénom, j'étais genre un messager mais euh... mais je sais pas en fait j'avais un rôle qui était genre, et puis j'avais deux rôles, j'avais un autre rôle qui avait un prénom et genre et, et, et la pièce durait genre 4 heures et les rôles de meufs étaient tous dans la dernière heure en fait tu vois. Ouais. Donc genre les deux premières heures il y avait que des mecs, enfin <rire> genre y des trucs comme ça. Et genre bah typiquement dans ce genre de situation j'étais avec les mecs en fait, j'avais ouais. été distribuée sur un rôle de mec, je, je, je jouais les, les pièces, les scènes qui ont été le plus travaillées parce qu'elles étaient au début de la pièce donc on y a pris plus de temps machin. Ouais. Donc genre j'ai vécu mon full privilège masculin et il y a même des trucs dont je me suis rendu compte parce que les autres meufs genre ont râlé en mode ah mais il y a ta truc dans la pièce c'est qu'est-ce-couille ou genre en tant qu'actrice du coup on moins bien traité parce que tel était tel truc mm -hmm. que moi j'avais même pas forcément vu parce que j'y étais pas tu vois genre on était même pas sur la même scène on répétait pas ensemble enfin voilà ouais. et genre typiquement là je vivais mon full privilège masculin euh, alors que je passais pas du tout enfin genre mm -hmm. et que tout le monde me connaissait après transition et enfin et c'était pas une question de passing en fait c'était une question de place sociale ouais. et du coup je pense qu'il y a quand même enfin ça veut pas dire que genre tous les mecs trans, quel que soit le contexte, partout et tout, ont toujours genre plein de privilèges. Mmh. Mais c'est pas aussi simple que est-ce que tu passes ou pas et genre ah bah lui il a pas de barbe, il a pas pris d'hormone donc c'est bon genre il a pas de privilège. Je pense plus compliqué que ça en fait. Oui, oui, et oui. le passing est plus compliqué que ça aussi genre. Bah de toute façon c'est euh, je veux dire une vulgarité générale bidon qui sort des cadres des transidentités mais en général les choses sont plus compliquées. Bah, que, euh, ouais c'est ça. Je veux dire souvent on essaye de faire tout ce qui est concept, etc, c'est et une autre façon d'essayer de, de lire, en fait, à un monde qui est, qui est genre hyper euh, compliqué, avec tout un tas d'exemples, de contre-exemples et d'exceptions. De, de... Parce que par exemple, l'exemple que tu cites, il y a aussi, y a une, aussi le fait que l'univers soit le théâtre, qui joue énormément oui. sur euh, bah, les types de personnes qui vont être dedans, le type de mentalité, la façon dont... Bah c'est ça, dans n'importe quel autre euh, lieu d'étude, j'aurais sûrement pas eu genre le même ouais. genre de privilège et tout, c'est clair. Mais n'empêche que euh, ça empêche au sein d'une micro, euh, au sein d'une exception, d'avoir euh, une expérience de ce privilège sans qu'elle soit, euh, sans qu soit euh, considérable comme hors-sol, parce qu'elle est arrivée en fait dans ah, un ouais. vrai milieu, euh, tu sais, je... On ouais. mon chien, qui <rire> est devant. Touk, touk, touk Et pareil, du coup je vais rebondir aussi sur euh, le truc inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, on, euh, on a le côté un petit peu, euh, voilà, mec, euh, trans, à partir du moment où ça se passe, boum, tous les privilèges sont, sont donnés et, euh, et euh, c'est plié. Et d'un autre côté, s'il n'y a pas de spacing, il n'y a pas de privilège. Ouais. En général, il y a, y, a y, y, y a un oubli assez euh, généralisé de tout ce qui va être euh, violence gynéco-obstétrique qui ne ouais. dépendent pas franchement de synapticing ouais puis un truc aussi euh, c'est euh... <rire> c'est dans le milieu conjugal je dis ouais. pas que genre tous les mecs trans vont être traités dans, comme des meufs dans leur couple mais il euh, y a un côté où genre le spacing des mecs trans a quand même des limites intimes <rire> ouais. enfin tu vois genre euh, des cicatrices il y a des mecs trans qui ont des cicatrices qui sont pas visibles tu vois mais c'est quand même pas la majorité mm. enfin genre il euh, y a peu de mecs trans qui s'y passent à poil en fait concrètement ouais à partir de là genre ça va être difficile de, euh, de s'y se passer genre avec des partenaires intimes ou des trucs comme ça. Je dis pas, enfin je me en rends pas compte à quel point c'est courant chez les meufs de, de s'y se passer, quel que soit le contexte, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai l'impression, c'est quand même un truc qui a l'air d'arriver un peu plus. Et ne serait-ce que même genre aller à la piscine ou des trucs comme ça, enfin genre, euh, mm. je sais pas comment dire, mais genre, en fait je trouve que les cicatrices de ma mec c'est un truc qui est genre giga oublié dans les discussions sur le passing, alors ouais. que c'est assez inévitable, en fait, pour tous les mecs qui vont s'y se passer avec un t-shirt, quoi, tu vois. Et qui est assez reconnaissable aussi... si tu ah ben sais si pas ce que c'est, tu vois. Euh, ouais. Je sais pas du tout, dans les couples hétéros, enfin, c'est pas trop un truc dont j'ai expérience, mais euh, je pense que dans les couples cis -gay, trans gay tu vois, mm. genre en termes de domination misogyne, il va se passer des trucs euh, qui sont quand même assez, euh, assez difficilement effaçables et... Euh... Et en plus, on a internalisé beaucoup de choses au niveau, enfin genre moi, je vois qu'il y a des choses que j'oublie beaucoup plus facilement ouais. que mon conditionnement sexuel, tu vois. Genre il y a des trucs auxquels j'ai été conditionnée en tant que meuf que j'ai déconstruit et que genre j'ai l'impression d'avoir du privilège dessus. Mmh. Autant, tu vois, le fait de devoir genre être disponible, plaire, se faire beau belle pour genre ton copain, enfin genre trucs comme ça, ouais. c'est des trucs que j'ai beaucoup moins déconstruit. Et, et j'ai l'impression que souvent quand on parle de genre privilèges et passing et tout, on est un peu genre ah oui mais dans la rue et t'es genre bah ok mais je passe pas la majorité du temps de ma vie dans, ma, dans la ouais. rue, enfin tu vois, <rire> <rire> c'est pas mon, mon lieu numéro 1 de socialisation ouais. en fait, dans la rue. <rire> Donc euh, ouais, je sais pas où je voulais en venir mais ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper pertinent ce que tu dis là-dessus, c'est vrai que souvent le passing a l'air d'être jaugé genre dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ouais. si quelqu'un te croise et que tu ne lui parles pas, qu'est-ce que cette personne va décrypter, qu'est-ce que cette personne va voir et comment elle va réagir. Alors que bon, bah. le harcèlement de rue et les violences dans la rue c'est clairement pas euh... bah c'est un truc mais ça fait pas de... enfin je veux dire l'expérience euh, de la misogynie se résume pas à genre, avoir peur dans la rue ça. je dis pas que c'est genre minime ou quoi enfin, moi je sais que à l'époque où je, je ne passais pas <rire> euh, bah genre c'était un truc vraiment c'était un truc important quoi et genre je me suis agressée plusieurs fois et enfin bon, comme tout le monde quoi <rire> mais euh... <rire> whatever hey. mais c'est pas genre la misogynie se résume pas dans la rue quoi ouais et j'ai l'impression que pourtant on limite beaucoup nos discussions du spacing à dans la rue et globalement dans l'espace public mm. alors que genre les violences dans l'espace privé et perso et genre avec les partenaires et avec genre la famille ou des trucs comme ça c'est quand même pas la même aventure surtout que bah typiquement la famille genre t'as connu pré-transition <rire> par définition en général, tu vois ils <rire> sont courants pas 6. enfin si c'est vrai ils sont beaucoup et ils sont courants <rire> <rire> Un truc, mais je sais plus si Alors, du coup, je profite que j'ai une meuf trans sous la main pour ce <rire> demander C'est tout de j'ai pratique, il y a toujours une meuf trans sous la main. <rire> j'ai l'impression qu'on qu surestime beaucoup l'effet de la thé sur le passing et qu'on sous-estime beaucoup l'effet des ce et de la progesterone sur le passing. Genre, j'ai l'impression que... Enfin, je sais que moi c'est ce que je croyais au, au tout début, genre quand ouais. j'ai commencé à découvrir euh, trans identité, tu vois, et genre la transition et tout ça. J'avais l'impression qu'on me vendait vraiment la thé comme bah si tu prends de la thé, t'auras de la barbe, tu passeras, et puis voilà. Genre simple, efficace, euh, si tu prends de la thé tu passes. Ouais. Et qu'on me vendait les ostro en mode bah peut-être genre t'auras des seins, voilà, <rire> enfin tu vas <vois>, genre <rire> en termes d'effet, alors que en vrai genre bah genre les ostros et la progestérone genre peuvent changer la forme de ton visage, la forme de ton corps, enfin genre j'ai l'impression que on m'a décrit les hormones féminisantes comme beaucoup moins efficaces que ce qu'elles sont, et la thé comme beaucoup. Plus efficace que ce qu'elle est. Je sais pas si c'est un truc. Bah, que le, ça ait, la grosse différence euh, biologique mmh. entre les deux traitements, c'est que prendre de la thé, ça va jouer sur l'ossature, contrairement à l'ostro et, euh, mmh. et à la progest. Parce que le stro et la progest, euh, tu, tu gardes ton osature. Il y avait contrepoint qui avait fait une chouette vidéo mmh. là-dessus sur les insels, je crois. Ouais et qui, qui avait justement fait référence à ça, le fait que dans des meufs trans euh, très accessis passing et ultra-violents, par ultra violent euh, je, je veux pas dire qu'elles mettent des cagoules noires pour péter des vitrines la nuit, <rire> ça c'est de la ça, violence légitime, ça <rire> <rire> Mais, euh, mais qu'il y a ce côté, à l'intérieur de dedans, toi, c'est un squelette d'homme, en fait. Bah, je, oui, dans les empruntes, il y a aussi le côté euh, poil, où on se dit, bah si, genre, tu prends de la thé et tu vas avoir de la barbe, et du coup, forcément, tu vas passer. Je sais pas à quel point, genre, les mecs trans valides et blancs, euh, passent quand ils ont de la barbe, puisque <rire> je n'en connais pas tant que ça, finalement. <rire> mais, euh, mais je vois que moi, j'ai plein de potes handicapés qui, genre, prennent de la thé, ou de la barbe, ont la voix grave et tout, et ne passent pas du tout, mais genre, pas du tout. Et moi, je sais que jusqu'à récemment, euh, alors, je, je ceci se passe pas en tant que mec, mm. ou des fois en tant que, genre, ado, genre ça m'a... des fois j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, tu vois. Mais je ne s'y passe pas trop en tant que mec, mais pour autant je ne passe pas du tout en tant que meuf. Et mmh. genre avant, enfin jusqu'à il y a quelques mois, euh, on me disait en gros jamais madame. C'est-à-dire général on me disait bonjour et on me disait rien. <rire> <rire> et euh, en fait on me genrait très peu finalement. Ouais. Et, et j'avais pas l'impression d'être perçue comme meuf. Et assez vite dans ma transition par exemple, j'ai arrêté d'être harcelée dans la rue. Mmh. Alors que je sais que c'est pas parce que genre j'ai l'air d'un mec tu vois. Mais il y avait un truc qui faisait que j'étais sortie de la catégorie meuf d'une manière ou d'une autre et depuis quelques mois j'utilise un déambulateur, et tout le monde appelle madame <rire> Oh merde Comme et quoi, euh... des fois, le patient cispassi... enfin, ouais. ne tient pas à grand-chose Et, euh... ah, et j'avais eu une expérience comme ça aussi où une fois j'avais dosé sur Twitter, j'avais mis une, une feuille de communication où j'avais mis genre « Bonjour, je m'appelle Alessar, je suis autiste, genre il arrive que je fasse ça et c'est pas grave, et si je fais ça c'est grave et genre il faut appeler machin, ouais. enfin tu vois, genre c'était ouais. une petite feuille d'urgence quoi. » Et ça avait buzzé, c'était rigolo parce que j'avais pas trop l'habitude d'attendre des gens qui, genre, ne parlent jamais de handicap, donc il y avait plein de gens qui citaient avec, genre, c'est le smiley avec les grands yeux larmoyants en mode, oh, un petit autiste qui a écrit un truc, tu vois. <rire> <C 'est terrible. rire> et genre, plein de gens me genraient au féminin, alors que j'ai un prénom qui est uniquement masculin, que sur la feuille, je me generais au masculin, ouais. et que, genre, j'y avais pas marqué que j'étais trans nulle part. Fin, genre... ouais. et, et manifestement, c'était sorti des cercles de gens qui me connaissaient. Donc c'était pas genre un truc de transphobie ou quoi, enfin c'était vraiment les gens qui présumaient que j'étais une meuf alors que j'avais un prénom de mec et que je me jorais un masculin. Et c'est vraiment genre, ils ont vu un handicapé ils ont fait genre oh une meuf tu vois, <rire> et il y a un truc où genre bah c'est fragile, c'est sensible donc c'est une meuf. Enfin ouais. moi c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passe. Et en tout cas c'est une expérience hyper commune pour des personnes handicapées de genre avoir des comportements handi ou des trucs qui rendent visiblement dits ouais. et que ça genre rende leur passing plus féminin. Mais pour les meufs, les meufs trans aussi d'ailleurs. Genre je connais un certain nombre de meufs trans qui expliquaient que même avant leur transition genre elles étaient pas traitées comme des mecs en fait. Ouais. Et que, euh, et que même des fois elles passaient comme des meufs avant même de savoir qu'elles étaient trans ou de transitionner parce qu'elles étaient handicapées en fait. D'accord. Et, et ouais c'est un truc qui genre est assez connu et genre flagrant des personnes ont dit. Mmh. Mais quand t'as des discussions sur le, le passing genre c'est un truc qui revient quasiment jamais. Alors que et encore une fois même quand tu passes en tant que mec passer en tant que mec handicapé passer en tant que mec valide c'est pas la même chose en termes de masculinité et, et genre de privilège et pour le coup je suis pas concernée mais j'ai aussi lu genre des mecs noirs des mecs trans noirs qui disaient bah j'ai pas l'impression d'avoir forcément gagné du privilège en devenant mec trans noir j'ai juste plus de chances de me faire buter qu'avant en fait enfin ouais. tu vois <rire> et euh... <rire> tout à fait surprenants, n'est-ce pas et bon du coup voilà je, je peux pas détailler ça parce que genre ça me concerne ouais. pas et voilà mais mais il y a un truc qu'on on s'imagine forcément que genre la masculinité fait tout, mmh. et c'est pas pour dire que, genre, euh, no, c'est pas pour dire, genre, notre men » ou je sais pas, tu vois, ou que, <rire> que le soit... sexisme n'existe pas, enfin, ouais, voilà, ouais. vraiment pas du tout, mais de fait, il y a plusieurs manières d'être un homme, et d'être perçu comme un homme, et d'être traité comme un homme, et toutes ne donnent pas le même niveau de privilège et de masculinité. Et, genre, des mecs handy, qui soient trans ou cis par ailleurs, genre, peuvent être vachement désexualisés et, et mmh. dégenrés quelque part, euh, et genre. Et diminuer dans leur masculinité, dans la manière dont ils sont traités ou perçus et tout, et, et ça joue, bah, même, même chez les mecs cis en fait, donc pareil chez les mecs trans, bah, notre, notre passing, enfin, moi j'ai, même quand j'avais du passing, j'avais un passing de mec valide en fait, j'avais un passing de genre garçon handy. Et puis même au sein d'une même catégorie, il y a plusieurs euh, curseurs, je veux dire, tu l'as dit avec l'exemple de mecs trans noirs, mais c'est, euh, tu vas avoir un côté plus de chances de se faire buter, mais d'un autre côté, ça veut pas dire que c'est parce que tu as plus de chances de te faire buter que t'as aucun privilège masculin. Oui, par non, mais à ça, c'est en encore un truc euh, hyper euh... binarisant où, genre, soit t'as tout le privilège, soit sans as aucun. C'est aucun... pas du tout ça. Il y a une position dominant-dominée qui est assez classique par un système de pression, mais ça veut pas dire que au sein même de plusieurs intersections, etc. ou au sein même d'une seule catégorie, tu vas pas avoir genre, des curseurs qui vont être bah, différents ouais, et de ou la même gens, du contexte, etc. De la même manière, genre moi, je, si je devais choisir mon camp entre guillemets, je ah, dirais bon. que globalement je suis pas concernée par le sexisme, et que globalement, euh, c'est pas à moi d'être féministe, et que globalement ça me concerne pas, euh, genre personnellement. Ouais. Mais ça changerait en fait que genre bah je sais pas, j'ai besoin d'avoir droit à l'UVG, tu vois, ouais. de trois conneries de ce genre. <rire> Et en fait, dire, bah moi j'ai ma place dans tel truc spécifique, ouais. n'implique pas que euh, j'ai ma place partout. Et aussi un autre truc qui rend le débat hyper délicat, c'est que les gens s'imaginent que forcément les mecs trans et les meufs trans sont genre en miroir. Et si on dit un truc sur l'un des deux, on dit l'inverse sur l'autre. Et, et que genre si tout. on dit mmh. les mecs trans euh, ont genre des oppressions de meufs, ça impliquerait que les meufs, les meufs trans ont des privilèges de mecs. Alors mmh. que non, tu vois, on est juste pas genre. L'opposer les uns des autres, tu oui, vois. Bien sûr. Parce qu'on est deux, deux genres minorisés de manière différente. Enfin, on n'est pas genre deux pôles, on est genre deux versions. Du... Enfin, tu vois. Oui, quoi. Oui, oui. Et du coup, il y a un truc où ça bloque un peu le débat parce que tu peux pas dire un truc sans que les gens présument plein d'autres choses sur genre, ce que tu penses des meufs trans ou des mecs trans alors que c'est pas du tout le sujet. Mais chose. là, on revient sur le fait de ce qu'on a dit euh, précédemment, à savoir que le passing n'est pas quelque chose d'intrinsèque. Bah, pareil, les privilèges font pas quelque chose d'intrinsèque. C'est pas. C'est pas un super pouvoir qui est à l'intérieur de toi en fait, ça dépend du contexte des gens qui te regardent ah. et comment ils te traitent. Et voilà, et tu peux être la personne, enfin, voilà, euh, je veux dire, si on décide demain de dire que c'est moi la chef du monde avec tous les droits et des super pouvoirs, bah on va on avoir rien évolué. à foutre que je sois une meuf trans bizarrement <rire> neuroa avec des gens qui marchent pas bien, tu vois, si je claque des doigts les gens ils explosent, bon bah c'est moi la chef <rire> Le privilège il sera là et, euh, et forcément j'ai caricaturé, mais bon, ça c'est quelque chose qui qu est vraiment là. Le privilège n'est pas intrinsèque et c'est pas parce que tu es. C'est pas parce que genre d'un coup tu passes d'une catégorie à une autre que tu récupères tout le truc qui va avec euh, du bagage du mec 6 blanc, hétéro. Euh... Euh, psy, valide, <rire> euh, et voilà, enfin tu vois, c'est pas. D'un coup, t'es pas cette espèce de, de monument de, de mal-alpha ultime qui a tous les privilèges, c'est ben. pas comme ça que ça marche. Et ceci étant dit, il y a quand même des trucs qui seraient pas mauvais d'interroger. Euh, alors, ça, ça se fait pas trop, et euh, Faust, tu couperas peut-être cette, cette partie-là au montage. Il réfléchira plus tard. Hein Dis-le et vraiment. puis on réfléchira sur le cas. Mais. Euh, mais je veux dire, une meuf trans va garder euh, quand même des, des traces de, du, du chemin qu'elle a, mmh. qu a parcouru et notamment, bah, dans ce chemin, il y a toute une éducation qui est d'être un mec, etc. Et ça peut se retrouver euh, sur... Tu disais euh, notamment qu'en bah, euh, tant que mec trans, il y avait encore des automatismes, des sortes de constructions mmh. de comment être au final un bon objet sexuel. <rire> qui était resté et euh, bah, dans l'autre côté ça peut fonctionner. Moi par exemple c'est un truc qui me terrorise. Euh, par mon rapport aux tâches ménagères, etc. La question de ok, qu'est-ce qui, qu qui dépend de ma fonctionnalité, qu'est-ce qui dépend de, des trucs qui me font bugger et de. Voilà, et qu'est-ce qui dépend de euh, ouais non, et, et euh, qui créerait un, un certain déséquilibre. ça c'est un truc qui me. Qui me qui me terrorise et qui est aussi difficile à faire face, en fait. Parce mmh. que si tu fais face, ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un problème, s'il y a un problème, ça veut dire que tu reconnais que quelque part, en vrai, tu es un mec <rire> bah, euh, ouais. Ouais. J'ai l'impression... Alors... Du coup, moi hein, c'est ce que je vois de l'extérieur, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que... En fait, il y a une telle crispation qui est complètement légitime et que, genre, je, je comprends absolument mmh. autour de, genre, pas bah, les accusations d'air de base, genre... Euh... Ouais. genre... Socialisation masculine et tout, mmh. que du coup ça devient hyper difficile euh, bah, d'exprimer même des doutes en fait. Genre ce que ouais. tu dis, c'est qu'en fait, toi si tu te mettais à dire ça même à toi-même, ce serait déjà hyper violent en fait. Ou ouais. oui, encore à, à d'autres gens, enfin genre encore pire. Et j'ai l'impression qu'en tant que personne trans handicapée, il y a un truc où c'est encore plus ça parce que bah, déjà chez les personnes cis, c'est un truc qu'on retrouve, mais genre. Bah des mecs cis tu vois qui euh, sont handicapés qui genre, font peser le poids de la charge mentale et de, des tâches ménagères et tout sur des meufs parce qu'ils sont handicapés mais en même temps aussi parce que c'est des mecs oui, ouais. genre il y en a et j'ai l'impression qu'en tant que personne Trans on est toujours un peu en train de se second guess genre euh, est-ce que je suis en train de, de, euh, de genre, respecter mes limites ou est-ce que je suis en train d'imposer ça à des meufs parce ouais. que genre, je suis un mec ou parce que oh mon dieu mais est-ce que j'ai en fait essayé socialisé comme un mec oh mon dieu non, genre tu dieu, là, es toujours en train de te... enfin je pense que c'est peut-être la même chose pour les meufs trans et pour les mecs trans mais pour les deux il y a ce côté de, de double genre un peu où tu es tout en train de te dire mais est-ce que c'est, genre, est-ce qu'il reste une partie de tel genre en moi qui me fait faire ça, de tel, de tel conditionnement que genre j'aurais pas mmh. envie ou tu vois. De la même manière que moi je me dis bah des fois genre est-ce que c'est parce que je suis en train de devenir mec que genre je pense tel truc ou est-ce que c'est parce que euh, genre on m'a fait telle injonction quand j'étais une meuf que je pense tel truc. Et des fois, d'un peu, genre, qui suis-je Quels sont mes réels besoins, mes réelles envies Et je pense que les personnes cis vivent ça aussi, mais il y a quelque part où j'ai l'impression que nous, on le vit pour toutes les injonctions. Parce oui. que je le pense et des choses que je ferais pour les injonctions masculines et des choses que je ferais pour les injonctions féminines. Genre, les deux me fuck en mode, ah oh mon dieu, mais est-ce que c'est moi ou les injonctions Ouais. Et en ouais. même temps, enfin, genre, c'est un peu artificiel parce que, ben, même si c'est les injonctions, c'est toi quand même. Enfin, genre, la limite en plus, c'est. Pas clair. Non mais enfin, bien sûr que la limite est pas claire. <rire> si C'est tu... Déjà si tu pouvais couper les trucs en deux comme ça de façon aussi nette, ça serait un merdier monstrueux mais en plus les frontières sont pas nettes quoi. Et ouais, en tant que personne dis il y a toujours cette question de genre est-ce que je respecte mes limites ou est-ce que j'abuse des gens Et des fois en plus, les deux sont pas forcément mutuellement exclusifs où tu te retrouves dans des situations où en fait t'es es soit obligé de te sacrifier, soit obligé d'imposer des trucs à des gens que tu devrais pas imposer ouais. à des gens. Et genre les deux solutions sont nulles Et en plus au milieu t'as les questions genre où tu te dis mais est-ce que je suis en fait un vilain oppresseur du patriarcat Et c'est un démerdable. Après enfin, genre moi je sais que déjà sortir avec un mec fait que genre je me pose un peu moins de questions genre ouais. est-ce que j'exploite ton partenaire machin truc tu vois. j'imagine si je sortais avec une meuf comment genre ça serait un truc que j'aurais à gérer en plus, enfin Ouais. Je sais pas, c'est intimidant, je me sors pas avec une meuf. Pour contrôler cette C'est plus, plus simple. Comme ça, euh, si ça je presse, c'est pas trop moi. grave. Ça fait une question de moi. Mais ouais. Un autre truc qui est plus euh, commun et qui a rien à foutre là, donc euh, si t'arrives à le caser euh, au tout début, ça, ça serait Mais c'est que on a parlé de l'acquisition de privilèges avec le cis-passing masculin. Mais c'est vrai qu'il y a un autre... Euh, je sais pas si c'est un impensé, ou si c'est cho quelque chose auquel les gens n'ont pas envie de réfléchir, ou si c'est juste les meufs trans qui bazardent un petit peu qui euh, elles ont été, genre, rapidement pour essayer de mettre ça derrière elles et de passer à autre chose. Mais c'est vrai que dans un contexte avec énormément de jugement forcément, toutes les terferies euh, du futur, etc., tous les fachos autour, forcément, Essayer de dire euh, bah, ce qu'on ressent en vrai et euh, comment ça se passe, bah, c'est pas nécessairement évident. Mmh. Mais c'est vrai qu'on part du principe qu'une meuf trans a nécessairement eu, à un moment donné, un privilège masculin plein et entier, et a été en mesure de l'exercer et de l'exercer. Ce qui est pas vrai. Ah, ce qui est pas vrai clairement ce, ce qui peut avoir eu lieu, attention, mais, euh, mais ce qui, dans l'absolu et dans la majeure partie des cas, euh, et pas vrai, parce que les masculinités sont euh, en général dysfonctionnelles. Ce qui ne les empêche pas d'avoir. <rire> ce qui ne les empêche pas d'avoir pu être toxique. Euh, parce que autant euh, bah, les mecs trans en début de transition ou même euh, juste après transition euh, qui euh, genre s'installent confortablement dans la masculinité toxique pour bien planquer la dysphorie et bien. Euh, bien assurer leur cis finalement parce que la masculinité toxique, enfin la masculinité ça fait partie au final du cis bah euh, c'est des phénomènes qu'on retrouve, euh, bah, mine de rien pas mal euh, au niveau de l'adolescence etc euh, du côté des meufs trans qui à un moment donné elles, elles essayent de se conformer parce que parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir le choix et qu'au bout d'un moment euh, voilà. ça c'est pas évident à exprimer notamment parce que terferie facho etc mais notamment parce que je trouve qu'on est vraiment dans une mentalité aujourd'hui ouais, en Occident j'en sais rien mais en France euh, au Royaume-Uni et aux U.S. quoi. Hein. <rire> mais on est vraiment dans un état des où euh, le pardon a au final excessivement peu de place oui. et où c'est vraiment quelque chose qui n'est pas interrogé le rapport à, bah, le rapport à ok qu'est ce qui se passe si tu fais du mal qu'est ce qui se passe pour essayer de le réparer comment ça se passe pour les personnes à qui tu as fait du mal etc etc on est vraiment je trouve que vraiment dans notre rapport au, au pardon et aux personnes qui ont fait des mauvaises choses qu'on est dans le même rapport qu'on a avec notre système carcéral. C'est-à-dire qu'on a une logique de punir. Tu as fait quelque chose de mal, donc tu es une personne mauvaise, intrinsèquement. Mm -hmm. Et euh, tout ce qui entoure l'acte est complètement euh, supprimé. Et, euh, et on y va à fond. Et on le retrouve dans les défenses. Euh, de, bah, de tous les mecs euh, qui, qui resserrent leur rang pour protéger leurs copains qui sont accusés de viol, ou d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de quoi que ce soit sexuel. <rire> mais, euh, mais on a cette défense-là, en fait, qui est, qui est absolument. Bah, en fait, c'est blanc ou noir, par conséquent, euh, il faut que ça soit blanc, et par conséquent, il faut que euh, les personnes soient absolument absoutes de tous leurs trucs contre des euh, mauvaises euh, féministes hystériques menteuses euh, qui veulent ruiner la carrière des pauvres mexistes qui ont vraiment euh, beaucoup de soucis les pauvres <rire> je, je fais le contraire de ce que j'ai dit hein. je veux dire casser du sucre violemment sur l'intégralité de tous les mexistes exactement là le euh, <rire> contraire de ce que je dis mais euh... bah enfin ouais pour moi il y a un truc euh, mais comme je dis hyper carcéral où on est dans une culture où euh, où en fait si t'as commis une faute on va dire je sais pas quel est le bon mot, mais genre, un, même un abus, ouais. comme ça, un, un abus une violence. Tu ne devrais plus avoir accès genre au respect de tes droits humains, ouais. <rire> et, euh, et c'est vraiment pas pour défendre genre les abuseurs, hein, genre non, <rire> mais en fait euh, je pense pas que qui que ce soit mérite de genre ne plus jamais socialiser de manière positive avec qui que ce soit pour le de ses jours. <rire> Voir même avec soi-même. Oui, enfin, et, et ouais, ouais et, et, et en même temps, j'ai pas de solution à ça parce que je vais pas dire, bon bah c'est pas grave, genre les gens qu'il faut mettre des abus, tu que c'est la vie, <rire> tu vois, genre, c'est pas une solution non plus. Mais il y a clairement un truc où, ouais, il y a, y a pas de choix. Et, euh, et en fait, bon, si ça n'impactait si que genre le cancelling des mecs cis, euh, bon, ce serait un peu le cas de soucis, tu vois. Mais genre, en fait, il y a un truc hyper destructeur au sein des communautés trans. Ouais. Et comme tu dis dans le rapport à soi-même, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes trans qui se détestent en fait, mmh. mais pas que parce que genre la dysphorie, <rire> mais qui se détestent d'avoir été cis, enfin, je sais pas comment dire tu vois, mais genre qui ou enfin que ce soit genre d'avoir été un mec ou de d'être un mec un jour ou de en fait il y a tellement un, terme, un eu truc un genre le comportement masculin pour euh... Ouais et, et mais dans tous les sens tu vois genre que ce soit des mecs trans des meufs trans des personnes qui genre ouais. n'importe ou tu vois que ce fin, que ce soit genre tu euh... essayer d'exprimer ça sans me faire conseil. <rire> <rire> dur dur Alors, <rire> Alors c'est tout ce qu'on a dit précédemment là c'est genre quand je vois des Vous avez mecs chance trans sortir en... ma chaîne <rire> Les mecs trans en début de transition par ouais. exemple, qui disent des trucs comme non, y a, les mecs trans n'ont aucun privilège masculin, c'est pas possible, on n'a rien fait, machin et tout. J'entends aussi genre j'ai trop peur d'être ça, je veux pas être ça, je veux absolument pas genre être les mecs cis qui m'ont genre fait du mal et que tous le les gens que j'aime détestent. Ouais. Et en fait j'ai l'impression que genre mène trash est pas un truc qui nous fait du bien en tant que personne trans. Ouais. Et je comprends d'où ça vient, je comprends ce que ça veut dire, et, et encore une fois c'est pas une question de genre not all machin. Mais c'est juste qu'en fait, tu te retrouves avec genre des personnes transmas qui ont peur de transitionner, qui des fois détransitionnent, mm. qui sont genre se détestent, dé <rire> qui se détestent et qui euh, ont peur de devenir horribles en transitionnant, donc ouais. tu peur de transitionner, qui se détestent de transitionner, donc qui se détestent trans, genre pas ouf, tu vois. Et en même temps, des meufs trans qui vont euh, devoir genre, nier tout ce qu'elles ont fait tout ce qu'elles ont vécu tout ce qu'elles ont ressenti dans leur vie, tous les doutes qu'elles peuvent avoir parce que si elles montrent le moindre signe que peut-être elles pensent à un truc qu'elles ont vécu genre... en tant que euh, genre perçu comme mec ou, euh, ou comme tu disais tout à l'heure, genre tu vois, t'as hyper peur de genre euh, exploiter ta meuf parce que ça voudrait dire que... parce que peut-être t'aurais des restes de masculinité ou je sais pas quoi, tu sais pas, et genre on se retrouve à genre se fliquer, mais genre, j'utilise pas genre le mot hasard, mais vraiment se ouais, fliquer, ouais. tu vois, genre, personnellement, s'auto-fliquer, à genre, être sûr de pas devenir, genre, ou de pas avoir en nous, quelque part, un mec, tu vois. On part dans l'analyse foucalienne là c'est euh, <rire> ouais. Panopticon, tout ça... Ah. <rire> et genre, c'est violent et c'est dangereux, en fait. Et, euh, et, et, enfin, je me souviens, l'autre jour, j'ai vu un tweet d'une meuf, qui était genre, ah euh, Genre quelqu'un de son mmh. entourage lui avait dit le classique de euh, genre, je te traiterai comme une meuf quand tu passeras, quoi, en gros. Ouais. Et genre après elle disait ouais, mais en même temps, genre, c'est hyper matérialiste, cette personne a probablement raison de, genre, ne pas me traiter comme, comme une meuf, parce que, bah c'est vrai que si je passe pas, alors peut-être, genre, j'ai des privilèges, ou genre... Et du coup, genre, on ne devrait pas me traiter comme une meuf, et du coup, genre... J'ai raison de subir cette transphobie, tu vois, genre, c'est bien. Ouais. Genre, genre, vous vous détestez beaucoup trop, tu vois, genre... Vraiment, mais genre, et demander du respect en fait. Et j'avoue qu'il bon, y a plein de comportements comme ça où, genre, pour être droit politiquement, en fait, on préfère, genre, se faire violenter et se détester pour être droit politiquement ouais. que d'admettre qu'en fait, il existe des nuances et que la question est plus compliquée que ça. Et, genre, c'est hyper triste. Puis, clairement, il y a des racines culturelles avec un rapport au, à la culpabilité, à la... Au final, à l'autoflagellation, à une sorte d'expiation dans la douleur qui est. Oui, c'est ça, c'est vrai j'ai une part de masculinité en moi et donc il faut que genre, je l'absolve dans le sang et la sueur et le méchant et. Tout et en la euh, et... le plus possible pour faire comme si elle n'était pas là, quoi. C'est ça, puis, enfin, genre, le jour. Enfin, c'était ce matin, je crois, j'ai je pas la notion du temps. En enfin, voilà. J'ai vu un mec, je crois que c'est un mec trans, qui disait genre qu'il était asexuel politique et qui en gros refusait de coucher avec des gens parce que c'est un mec et que genre il allait être violent tu vois. D'accord. Genre, enfin on est dans un couvent en fait, tu vois, <rire> <rire> genre, euh, genre le sexe c'est un péché. <rire> non, enfin, non. et c'est pas pour partir d'un discours s'exposer, hein. on va dire il faut tous faire du cul et c'est bien et tout parce que genre c'est hyper dangereux aussi comme genre de, de discours et tout je trouve. Mais ouais, il y, y a un truc où genre, comme il n'y a pas de place pour la nuance, on s... bah, vu qu'on est forcément des, des, des humains avec des vécus complexes et... Et qui croisent différentes choses et qui sont nuancées, et machin, on se retrouve forcément avec une part de nous qui est détestable en fait. Mm. Vu qu'on est tous gris, si on pense en noir et blanc, bah on est tous noir et blanc. Et si on déteste, genre, fin, tu vois, genre il mm. y a un côté où du coup il y a toujours un morceau de nous qu'on va profondément, genre, détester et devoir bannir. Et je sais pas, c'est pas, pas, pas viable en fait, comme manière de penser à un ouais. moment. Ça craint, <rire> je sais pas quoi vous dire. Ah non, mais je suis d'accord. <rire> je suis triste. <rire> Et sur le rapport à l'autodétestation, mais je veux dire, euh, voilà, je, moi je sais que j'arrive à avancer dans la vie uniquement parce que, euh, parce que tout ce qui est euh, avant transition est considéré comme euh, à garder sous clé et n'est jamais arrivé, si tu veux. Donc, mmh. euh... Mais d'ailleurs, dans la vidéo de Contrapoint, ce que tu citais tout à l'heure euh, ouais. sur, euh, bah, sur les incelles, où elle parle justement des, de forums de meufs trans mmh. qui, genre, se dysphorisent plus ou moins volontairement les unes les autres, enfin, ouais. genre. Dans une culture hyper autodestructrice et genre d'automutilation et tout. Ouais. Et euh. Comment je voulais finir cette phrase C'était <rire> vachement bien commencé. <rire> euh, oui, mais c'est exactement ça en fait. C'est à dire que ces meufs-là considèrent qu'elles ont quelque part. Ça m'a fait, fait C'est un homme, il man spread. complètement. Il <rire> y Rien à foutre dans la vidéo, c'est juste du man spreading en fait. <rire> Et euh, c'est ça, c'est que genre, elles considèrent qu'elles ont du coup une part de masculinité en, en, en elles, mm. et cette masculinité là est détestable. Mm. Et j'ai l'impression qu'on cherche à régler ce problème là par genre, faire comme s'il y avait aucune masculinité dans personne, <rire> genre <rire> comme si les gens qui avaient la masculinité étaient 100% des hommes, et genre, on trie comme ça, genre, ouais. soit les hommes, soit les gens qui n'ont aucun vécu de masculinité, quel qu'il soit, plutôt que de genre se dire peut-être qu'on pourrait genre accepter qu'on a des vécus qui sont complexes et ne pas les détester. <rire> eh. Et que quand on parle de socialisation et de passing, on y a encore ce truc où genre soit t'as une socialisation de meuf cis, soit t'as une socialisation de mec cis, alors que personnellement toutes les personnes trans que j'ai rencontrées avaient des, ce que je vais appeler genre des socialisations mixtes. Mm. Et genre, bah moi je pense que même avant ma transition, même quand j'étais enfant, j'ai vécu des trucs que genre les meufs cis ne vivent pas, que j'ai vécu parce que j'étais un meuf, mec trans, tu vois. Ouais. Dans la manière dont j'étais perçue, dans la manière dont j'étais traité je me souviens d'une fois où euh, j'étais avec des camarades de classe, c'était que des mecs, et on était allés faire, en gros on faisait du shopping en sortie scolaire avec genre de correspondants allemand, et du coup les meufs avaient pas mal fait du shopping entre elles et les mecs entre eux tu vois. Ouais. Et je m'étais retrouvée à faire du shopping dans un groupe de mecs, et il y avait que moi, genre meuf, et il y avait une, une daronne qui avait dit Ah mais pourquoi genre vous avez fait euh, pourquoi elle est là tu vois <rire> Et le gars avait legit répondu non mais c'est pas vraiment une meuf. Alors que genre moi-même j'avais aucun questionnement genre ouais. à l'époque et genre. Euh j'avais, genre je passais pas de tout, j'étais en t e shirt j'avais les cheveux longs, enfin voilà, genre j'avais acheté des fringues de meuf yeah. c'était même pas que genre euh, j'étais gender non conforming ou je sais pas tu vois, genre vraiment, genre pas du tout, mm. mais les mecs m'ont quand même dit genre mais non, genre, genre il fait partie de notre bande de mecs en fait. Mm. Et genre je suis pas le seul mec trans à dire des trucs comme ça en vrai. Et donc c'est pour dire qu'en fait c'est pas qu'une question de passing, et genre voilà, et pareil comme tu disais tout à l'heure, bah genre y a plein de meufs trans chez qui ça se voit, entre guillemets, genre, c'est des egg, tu vois, <rire> avant même et ça, c'est de manière générale, il y a plein de personnes trans qui, genre, ont des ouais. vécu non conformes de genre avant même de se rendre compte et de se dire qu'elles sont trans et tout. On va peut-être expliquer le terme egg. Oui, egg, c'est genre un œuf et ça veut dire une personne trans qu'elle sait pas encore que c'est une personne trans. Voilà. <rire> Oui et du coup bah genre moi par exemple si je regarde mon passé je vois que j'ai des trucs qui sont de la socialisation de meuf tu vois genre j'ai vécu des violences sexuelles, je me suis fait bouillir parce que j'avais des poils aux jambes, enfin je sais pas tu vois, des trucs à la croix comme ça, euh, j'ai eu mes règles, enfin j'en sais rien, tu vois, genre j'ai vécu des trucs qui sont globalement ouais. des vécus de meufs socialement et à côté de ça euh, j'ai eu des vécus j'ai eu des vécus de, de mecs, j'ai déjà genre fait partie de bande de mecs en tant que mec. Enfin euh, mm. tu vois, des trucs comme ça. Et pareil maintenant, j'ai des vécus de mecs et j'ai 2-3 vécus qui sont pas vraiment des vécus de mecs et qui sont encore des vécus de, de meufs. Mmh. Et au pain bah, du chat, j'ai des vécus qui sont juste frics, tu vois. <rire> ouais. Et, et j'ai l'impression que c'est le vécu de plein de personnes trans, mais pas de manière uniforme. Genre, on a tous genre nos petits trucs de mecs, nos petits trucs de meufs, nos petits trucs chelous, tu vois, mmh. dans notre socialisation, et passée et actuelle, et dans des quantités plus ou moins grandes, où il y a des gens qui, genre, pré-transition, ont vraiment été socialisés beaucoup comme leur genre assigné. Et après, ont beaucoup transitionné et ont bien passé. Des gens qui ont toujours été euh, perçus comme frics et le seront toujours. Mmh. Des gens qui ont toujours été perçus plus ou moins comme genre, genre de transition, même avant leur transition. Et genre, tous ces équilibres-là coexistent. Et enfin, euh, genre moi j'ai vu des personnes trans dire Bah oui, avant ma transition, j'étais genre full un, un mec, full une meuf, genre vraiment perçu comme ça et je, et je performais vraiment ça. Et après, j'ai transitionné. Et d'autres qui disaient Non, mais moi tout le monde a toujours cru que j'étais pédée. Et <rire> enfin, tu vois <rire> Et, et j'ai l'impression qu'on qu essaye de genre, faire une règle, c'est-à-dire que soit on devrait tous avoir été euh, jamais socialisés comme d'autres gens assignés, soit forcément tous comme d'autres gens assignés, alors qu'en fait c'est juste un joyeux mélange de plein de trucs divers et variés dans des équilibres divers. Surtout qu'un un schéma, un archétype, j'ai envie de dire, euh, exclut pas à certains trucs. Genre, euh, moi clairement, j'étais pas... j'ai pas eu le vécu social d'un mec téro, hein, je je l'ai jamais eu. Mais ça m'a pas empêché d'essayer de performer la masculinité à des moments hyper clés, oui. quoi. Et, euh, et euh, sur lesquels je me déteste toujours aujourd'hui, hein. et oui. ne me quand pas, s'il vous plaît, J'ai l'impression enfin, pour moi, il y a un truc profondément transphobe là-dedans, où, en fait, genre, il faudrait absolument que les personnes trans soient cis, et pas, genre qu'on ait soit le les même plaît. vécu toute notre vie de genre. Alors, c'est un peu le principe de la transidentité qu'on a eu, genre, des vécus de genre, dans les deux genres différents, ouais. c'est tout le concept du truc et en vrai. fait, tu vois. Enfin, à un moment, on arrêter de se de notre gueule, quoi. Oui, il, y a, il y a cette espèce d'idée d'un genre immaculé qui aurait été coincé dans, dans une situation pas top et, euh, et qu'on serait resté euh, comme ça, cette espèce de pureté du genre, c'est sens. Le, le truc qui me revient, c'est que euh, beaucoup de meufs cis qui ne connaissent rien aux transidentités quand tu leur en parles et que tu un peu le concept et, euh, et que tu rentres un petit peu dans le fait que bon bah comment toi t'as fait une méfiance etc Souvent t'en as énormément, alors les mecs peut-être moins mais c'est peut-être juste parce que je parle moins aux mecs cis euh, <rire> <t 'es, voilà. rire> euh, as des Mais t'as souvent ce truc en mode ouais mais moi le genre en vrai euh, t'en ai rien à foutre Est-ce que je suis une femme c'est ah. pas vraiment non ah, écoute, écoute tu laisses est-ce que je suis une femme Je ne sais pas vraiment et tout, tu vois. Mm -hmm. et je trouve qu'il y a ça énormément, alors c'est peut-être juste parce que je côtoie pas mal de... De gens un peu queer quand de, même. De gens en peu queer quand même, c'est possible. Mm -hmm. Ça rejoindrait ma théorie que tout le monde est non-binaire au départ et que la société nous, nous fout en l'air et nous, nous crée dans des cases, euh, voilà. Mais toujours est-il que euh, les personnes cis ont quelque part ce luxe de s'en foutre. Oui. et de pouvoir dire oui ben voilà moi j'ai toujours été un peu comme ci comme ça j'ai toujours été un peu euh, la meuf différente euh... mais ça va pas te payer aussi <rire> <fort. rire> j'ai toujours été la meuf différente et genre en tant que personne trans ce luxe soit on l'a pas soit on, on décide pu. communément <rire> de ne pas l'avoir oui. et je pense qu'il y a ça aussi ben... Moi, je sais qu'à un moment, je me disais, je pense que si j'avais pas transitionné, j'aurais survécu. Genre, je vois des personnes trans qui, vraiment, genre, ont besoin de transitionner pour vivre, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines personnes trans qui, genre, je pense que j'aurais pu vivre une vie médiocre de meuf, tu vois. Genre, ouais. j'aurais été capable de faire ça. Et... et... ce que tu fais Je <rire> sais <rire> plus où je voulais finir cette phrase. L'espèce d'injonction... Oui, en, en fait. Mode, euh... Moi je me souviens, eu cette discussion avec genre un autre pote non binaire et une meuf a priori cis qui disait non mais pas exactement ce que je dis. Bah moi je me sens pas femme, c'est juste genre je suis une meuf et voilà tu vois. Moi je me souviens, quand j'étais ado, à l'époque où j'avais pas compris que c'était très aigle comme comportement, je, littéralement je le formulais comme ça, j'étais en fait j'essaie d'être une meuf et ça ne marche pas. C'est à dire que j'avais les cheveux longs et je mettais des vêtements de meuf. Et genre tant que j'étais en genre t-shirt de métal, mini-short, ça allait, tu vois. Mm. Mais si j'essayais de genre m'attacher les cheveux, mettre une robe, mettre des talons, des trucs comme ça, j'avais l'impression d'être genre travestie. Mm. Mais c'était pas physique, c'est-à-dire que visuellement, ça passe, tu vois ouais. Et genre, je... et malgré le fait que j'étais quand même perçue comme genre le mec de la bande, <rire> j'ai jamais eu de remarques transphobes ou genre lesbophobes de type genre t'es pas une vraie meuf et genre genre t'as l'air d'entrave quand tu t'habilles en boeuf, enfin tu vois genre ouais. les gens me renvoyaient pas ça. C'était vraiment un sentiment personnel que j'avais du genre ça ne marche pas. <rire> et j'aime bien la métaphore de genre être droitier ou gaucher, parce que c'est vraiment ça, genre si j'essaie d'écrire avec la main gauche, ça ne marche pas en fait. <rire> c'est pas genre, je sais pas comment vous dire, parce que théoriquement je sais comment faire pour écrire, tu vois, mais j'arrive même pas à tenir un stylo en fait avec la main gauche. Alors que le concept je le connais, enfin tu vois. Il y a un truc où, où ça marche pas, mais, mais pas parce que je fais pas ce qu'il faut. Parce oui. que même quand je fais ce qu'il faut, ça n'arrive pas au bon résultat. <rire> <rire> enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment, pour moi, le, la manière le plus juste d'expliquer pourquoi j'ai transitionné, c'est ça, c'est je fais des trucs de meuf, et ça marche pas. <rire> et et j'ai l'impression, enfin peut-être que je me trompe, mais que quand des meufs cis disent mais moi non plus je me sens pas femme, c'est pas ça. Enfin c'est juste que genre c'est pas un truc auquel elles s'identifie profondément ouais. et genre qui a du sens pour elles, mais juste elles le font et ça marche. Ouais. Et moi juste je le fais et ça marche pas. <rire> tu vois, que la différence elle est pas dans genre j'ai envie de le faire ou pas envie de le faire, ouais, ouais, ouais. ou que, genre c'est un truc qui a du sens pour moi, mais juste que quand je le fais ça marche mmh. ou ça marche pas. Et pour moi j'ai l'impression que la différence se situe ici, je sais pas si ouais. ça, ça fait sens Non non, moi. ça fait complètement sens. De base, quelque part, c'est chelou de pouvoir se reconnaître dans un, je veux dire, une catégorie <rire> qui a été fabriquée de toutes pièces et, ça et ça. mise en place pour instaurer un, un système de domination. Enfin, je veux dire, c'est quand même très curieux de, de se reconnaître euh, entièrement là-dedans. Je sais que moi, pour le coup, c'est mon cas en tant que nana. Mon, mon arrivée en tant que meuf trans... Ça, faut imaginer un petit peu un avion qui explose de plusieurs endroits et qui, à force d'exploser, va finir par arriver à un endroit et oui, c'était la case meuf trans. J'avais pas été faite pour voler, j'étais pas... Euh, voilà, faite pour, euh, genre, euh, glisser... Ouais, un camion euh... ouais. <rire> <rire> Tu étais assigné à pour la naissance, mais en fait... <rire> du coup, j'ai eu l'impression juste de, de me perdre en permanence et de finir par me trouver limite par hasard, quoi. Mm. Il va faire qu'on trouve une conclusion parce que la batterie est clignote ouais. mais... Euh... Moi je sais que... Je, je sais pas si c'est un truc que je me dis après coup en regardant ou si c'est vraiment ce qui s'est passé mais... Euh, J'ai l'impression que de transition ça a vraiment été genre... Tel truc me fait plaisir, du coup je le fais. Et genre à force de faire des trucs qui me font plaisir je me suis retrouvée à être un mec. <rire> C'était pas, pas un projet tu vois. Je me suis pas dit genre je vais transitionner pour genre être un mec. à la base genre tu vois bah même encore maintenant genre... Je suis non binaire ça me dérange pas forcément de d'être un mec mais genre c'est plutôt comme ça ouais. que je le vis. Et à la base c'est juste genre bah en fait je crois que j'ai envie de pleurer quand on dit elle hey, en plus y'a même pas de qui en parle du coup genre je vais demander à dit il va voir si ça marche mieux, ah bah ça marche mieux. Ah bah tiens en fait je crois que genre mon, mon prénom est un frein à genre telle et telle chose qui font que genre je me sentirai mieux donc je vais changer de prénom. Alors que j'aimais bien mon prénom tu vois mais juste bah ça marche mieux quand je change de prénom donc je le fais. Puis genre tel vêtement me même plus à l'être puis machin. Puis en fait au bout d'un an et demi d'avoir fait tout ça, de mettre coupé les cheveux, d'avoir mis des vêtements, d'avoir changé de prénom, d'avoir changé de prénom, je dis hop, je suis un homme. <rire> première fois où j'ai dit je suis un mec trans, c'était dans une lettre pour ma banque pour que, genre, échange mon état civil euh, sur ouais. mes papiers. Ce qui est toujours pas fait ça fait deux ans et demi. Regarde Et du coup, je me suis dit, bah je peux pas dire que je suis nom je franchement, c'est bizarre, donc j'ai dit que, genre, j'étais un homme Et c'était la première fois que je disais je suis un homme et, genre, c'était complètement faux <rire> Je le disais, je le ressentais pas du tout mmh. Et en fait, à force de le dire, c'est devenu vrai, un peu. Ouais. Genre à force de le présenter comme ça, parce que c'est plus simple, et, et à force de faire... enfin voilà je me suis pas dit genre, je suis actuellement perçue comme neuf et je veux être un homme mm -hmm. Je me suis dit genre, ah je veux tel truc, ah tel truc, ah tel truc, oh je suis un homme <rire> J'ai su <suis> un matin, <rire> il me dit ah, bah, ça y est j'ai transitionné en fait voilà <rire> ouais. C'est passé pendant la nuit, j'étais endormi Pas... Oh. Ah, ouais. C'est plus comme ça que je l'ai vu ouais. Genre j'ai fait des trucs et je suis arrivée à un point plutôt que genre j'avais un point et du coup j'ai fait des trucs Ouais, donc c'était un peu pareil pour moi, sauf que c'était moins... Si tu veux, c'était guidé aussi par ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais on était moins dans le registre de l'envie plutôt que de collectionner euh, tout un tas de, de choses que je percevais, comme de la déviance et de la débauche, etc. Ce qui a fait que ça m'a amené à ce point, si tu veux, mais c'est vrai que du coup, moi, ma route pour euh, devenir trans est, est genre complètement... Euh, Englué dans un phénomène de honte et de moralité, de déviance et de machin. Et, euh, et C'est assez difficile après de récupérer euh, sa narration quand euh, tu détestes tout ce qu'il y avait avant. La période de transition, tu la détestes aussi. <rire> à partir du moment où tu es une meuf trans, genre. Voilà, du coup, j'ai une existence de 6 ans dont 2 ans dans le placard, ça fait. Genre voilà. Assez peu. Vous écoutez une gamine de 6 ans, vous raconter la vie, quoi. C'est. Euh, oui. Qu'est-ce que vous faites <rire> Ouais mais du coup, c'est pas, tu dis ouais. mais c'est ce que je comprends quand on parle, c'est aussi que genre tu détestes mais aussi quelque part t'as pas d'espace où tu peux genre process tout ce temps-là. Non mais il y a ça aussi, ouais. Genre ça me donne l'impression que genre aussi il a juste pas de place où tu peux parler de tout ça pour essayer de genre trier ce qui s'est passé, là où j'ai l'impression qu'en tant que mec trans, j'ai beaucoup plus la marge de discuter ce qui m'a fait faire sortir de la féminité genre ce que j'ai fait quand j'étais une meuf, ouais. genre si je dis ça personne va me cancel en fait. Ouais. Alors que toi tu dis alors quand j'étais un homme, <rire> euh, là ça va être beaucoup moins rigolo pour toi tout de suite. Genre ta... enfin et du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de process les violences que j'ai vécues ou euh, le bordel que a pu être mon existence jusqu'à ma transition parce que j'ai le droit d'en parler en fait. Ouais. Voilà laissez parler les mecs trans les meufs oh là là fou. <rire> <rire> laissez parler les meufs trans, <rire> pas touche aux meufs trans. Ok, laissez-les tranquilles. Je pense que ça fait une bonne conclusion. La transition Ouais. Mais ah, je ne sais plus parler, il faut voilà. que ça se finisse. Il faut qu'on qu arrête, on n'y arrive plus. Mais euh, surtout qu'en plus, on a dévié du sujet. Je pense qu'on est encore dans le sujet, mais plus valent, bah, on a plutôt pas. parlé passing et privilèges. Ouais. Nous aussi, ça marche. Par enfin, ouais, ouais. tu vois, c'est un sujet un peu plus large. C'était plus, plus large. C'est un peu un, un rapport euh, ouais. finalement à nos genres. Finalement, ouais. Mmh.